Notre ambition, c'est d'offrir tout le plaisir d'un filet de viande sans la viande. Je m'appelle Tristan, je suis le CEO et cofondateur d'Umiami. Umiami, c'est une société qui est spécialisée dans la production d'alternatives végétales au filets de viande et de poisson. Personnellement, je suis végane depuis que j'ai réalisé les conditions dans lesquelles les animaux d'élevage vivent dans les élevages intensifs. Et pour cette même raison, j'ai décidé de créer une entreprise dont le but est de remplacer la consommation de viande par de la consommation de végétaux. Si on regarde le marché des alternatives végétales à la viande, aujourd'hui on arrive à trouver seulement des petites pièces de viande comme des aiguillettes ou alors des viandes hachées on est la première société du monde qui est capable d'imiter la texture de grands filets de viande et de poisson, grâce à une technologie qu'on a développée en interne et qu'on a brevetée. La Société Générale est intervenue dans des moments clés pour UMIAMI. Euh, tout d'abord en phase d'amorçage pour financer le début de la recherche et puis ensuite dans des phases de développement où on avait besoin d'acheter des équipements pour nos laboratoires. Notre objectif, sur le court terme, c'est vraiment de réussir à faire ce qu'on fait au laboratoire à l'échelle industrielle. Donc on va recruter notamment des chercheurs et des ingénieurs spécialisés dans l'industrialisation. Et dans un deuxième temps, on va diversifier notre gamme de produits. C'est vous l'avenir, Société Générale.